Bienvenue dans le pays où tout est vraiment super grand. On avait des courses de Tam, vraiment des courses de malades qu'on a fait. Regardez-moi ça. C'est un truc incroyable. Regardez-moi ça, j'ai jamais vu ça. Sérieux, hein Des courses de malades les pots sont énormes. Et voilà, on est aussi à Costco, donc tout est gros forcément. Regardez-moi ça C'est incroyable C'est énorme Ok incroyable regardez moi les courses chez Costco. et encore c'est pas tout c'est vraiment pas tout gardez moi ça les filles je reviendrai dans la semaine pour d'autres trucs dans le compartiment surgelé et frais mais pour le moment ça ira je pense qu'on va pas mourir de faim oui les laissez faites moi une place 235. Okay. Uh, 219. Okay. 235 et 219. Uh, attends, attends, 235. Okay. Non, on, on l'a ramené comme ça. And 219. It's the bedding. Hmm? Okay. Yeah, 69 69, ok Et 2,32 69 Chaire 2,32 2,32 Carpet Ok Là il est bientôt 18h Je suis vraiment claquée On a eu une journée Waouh, non-stop, je suis debout depuis, euh, depuis 6 heures du matin et euh, je suis vraiment debout. quoi. Je ne me suis pas du tout assise. Je me suis assise pendant 10 minutes pour manger et après je me suis relevée. Et là, je, me... je suis vraiment KO, mais ça avance, ça avance très très bien. Donc là, les movers, ils ont. Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont mis chaque chose à sa place. Et Donc, voilà. Un peu ce que j'ai fait. Un peu de rangement. Voilà. Le côté thé. Le côté café. Rire de l'aigle. Mais elle... Il y a des choses. Mais ça commence à ressembler à un home. Peut-être que le garage les catastrophes. Ils ont accepté de prendre des choses. à Athénard, beaucoup de choses dont on ne pouvait pas les mettre ici à la maison. Donc ils étaient contents de les prendre. Et ça, franchement, ça fait, ça, fait, c'est vraiment un grand soulagement. Donc là, ça, c'est la salle à manger. C'est le salon. Mais on va changer la position de tout ici. C'est ça nous plaît pas forcément. Donc on va carrément tout changer. On va essayer de trouver une place pour euh, ce, cette toile, pour le miroir, pour... Donc on a de là. le en On a que on a mais heureusement, ils ont monté les lits. Donc ça c'est très très bien. C'est clair que ce soir on pourra pas passer la nuit ici. Mais euh, à partir de demain soir, Inch'Allah, on passera la nuit. Voilà. Donc, yes. ça commence à prendre forme. Ça ressemble à Rome plus qu'autre chose. <rire> Bonjour, S'baha Deuxième jour euh, d'emménagement. Donc aujourd'hui, il est presque 10h. Euh, on s'est réveillé vers 7h du matin, on a déjeuné à l'hôtel, rapidement, vite fait, bien fait, et je débarque à la maison avec les filles. Donc mon mari, euh, on est vendredi, je un mois mon mari est parti travailler, parce que déjà hier il a raté une journée, donc euh, il a beaucoup de training, et donc aujourd'hui c'est moi qui s'occupe presque de, de, de ce qu'il faut faire à la maison, et un amusso ça, ce qui fait que... Je ne peux pas l'attendre. Donc du coup, ici, aujourd'hui, j'en ai fait 10 cartons. Euh, J'ai vidé les cartons. Euh, là, je vais mettre les lignes dans la bonne position. Donc les têtes comme ça. Au milieu, je vais mettre euh, une, une table de nuit. Mal comme tu fous le bazar, bon, elle les draps et de garçons, mais lavage les le carton. Sinon, ici, le placard à les filles, donc j'ai accroché quelques vêtements. J'ai pas encore trouvé l'autre carton où les il manque les mais elle trace les vêtements à en haut. Je mets tout ce qui est drap et tout ça en bas. Ça, c'est les vêtements d'hiver, donc il faut que j'achète un rangement, une sorte de commode ou quelque chose comme ça à mettre ici ou des étagères ou un truc comme ça pour ranger toutes leurs vêtements et Céline a entremis dans le placard ici dans le couloir elle a rangé euh, toutes les chaussures je vais, je vais je vais essayer de sortir pour vous montrer voilà les chaussures de sa sœur moi j'ai pas j'ai pas encore trouvé euh, tous les cartons mais voilà ça c'est tous les cartons que j'ai fait aujourd'hui emboîté euh, donc ici elle a rangé les chaussures de sa sœur euh, elle a fait été ici pour sa soeur et été ici pour elle. Elle va les mettre. Là, on a mis hiver ta'Nour et on va mettre hiver ta'Syrin. Donc voilà, on, on s'est dit on va séparer, on va mettre les, les, les chaussures euh, pas dans le même placard euh, dans la chambre. Puisqu'on a un placard dans le couloir. Je ne sais pas la on cette chambre. Parce que vous avez dit que vous êtes en place. Merci Nour. Merci Nour, je vous dis que je suis en train de faire un peu. <laughs> Elle est pire que moi, moi, c'est ça que je de dire. Je vais te soigner ou tranquille. Alors que voilà, j'ai rien rangé dans la chambre d'activité, j'ai rien fait. C'est vraiment la course, c'est pas évident. Donc là, ce que je vais faire, on vais faire les bien comme il faut. Et après, j'attaque en bas la cuisine. le, on fait. On le Je vais faire des spaghettis vite fait. Je vais faire des spaghettis parce que je vais faire des spaghettis. Mais les lits, il faut que je l'ai Parce que c'est des lits ajustables de chez Ikea Parce qu'on peut, on peut les ajuster Ici, ils ont abîmé le lit sur le côté euh, Mais voilà, comme il y a une assurance Donc euh, c'est pas grave, on va envoyer la photo Et bien évidemment, on va se faire rembourser Donc euh, voilà, au remboursement, on verra ce qu'on peut faire Peut-être qu'on changera carrément les lits euh, des filles on va voir Ils sont toujours en bon état mais le fait qu'ils soient abîmés sur le côté euh, C'est un peu Moi ça, me... Moi ça me dérange Mais bon Ouh. Allez Je continue Grosse livraison aujourd'hui De chez Amazon Donc euh, on a passé la commande hier Et c'est arrivé aujourd'hui c'est super rapide, donc on va, on va découvrir tout de suite ensemble ce que j'ai pris pour ma petite cuisine qui est juste là-bas, au fond. Donc voilà, j'essaie de ranger petit à petit, c'est encore le bazar chez moi, mais voilà, je, je fais de mon mieux, surtout que je suis seule avec les enfants à la maison. you up when the blinds pull down You love it when nobody's around I wanna call out by town But you bite my lip, don't make a sound I'll be damned if I'm leaving without j'ai pris un nouveau euh, deep fryer la friteuse تاعي euh هذيك parce que c'était me et puis euh, l'électricité qui me goûte comme ماشي كيف kiff donc j'ai pris hadi presque le même modèle euh, la marque cuisine art et franchement euh, depuis que je suis là j'essaie la marque cuisine art je suis pas déçue à part pour le grille-pain donc c'est pour ça que le grille-pain on a pris un kitchen aid parce que j'avais commandé un euh, cuisine art je n'ai je suis cheap, mais je ne sais pas la qualité. Je vais vous montrer. J'ai payé un peu plus cher, mais j'ai pris un kitchen aid. Euh, apparemment, le kitchen aid est le seul sur le marché qui, euh, qui grille le pain d'une manière homogène. Je qu'est-ce que j'ai à Baïda ou et Donc, on va le tester, on va voir. J'ai pris cette, euh, cette la friteuse. جماعة ارى Air Fryer سامحوني ولكن أنا اتحدث عن من طبعا لانه راسي أه... ان اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون الواحد ما اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون quand vous faites un poulet pané, ma ne le même résultat. Donc, je vais air fryer. Je vais a un air fryer. Je vais mettre un un un Voilà. J'ai pris aussi une friteuse. Donc, on va encore les cartons. هذه هي العروسه التي كنت فيها هذه هي عروستنا الجديده باركو لي البنات درت كنا، ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها خبز ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها je dis ça, je dis pas plus. C'est ça que je veux dire. Qui n'essaie pas, on sort le ruban, on le met, on regarde comment le résultat est. On regarde comment il fait son style, les détails et tout ce qu'il faut. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pris une qui est classée parmi les premiers sur le marché. C'est une marque japonaise. Ça s'appelle Zojiruchi. Euh, et euh, c'est la Virtuoso Plus. Tout ce que je vais vous dire pour l'instant, je la teste et après je vous donne tous les détails, je vous le promets. Let's me Down at the lonely Before summer has gone away Ah, c'est pour décorer. Il y a le drapeau du Canada. Snowball under a broken sky. Le drapeau la chanson est Exactement. Exactement. Les filles, vous êtes prêtes Let's make under a falling moon Tell me something about yourself You've never told to no one else